Et mercredi pour l'Europe, la lune sera dans les Gémeaux, votre neuvième maison, une période paisible et tendre d'influence amoureuse pour rendre cette période idéale pour être avec votre douce moitié, vos amis ou votre famille. C'est le bon moment pour recevoir des amis et organiser des soirées ou réceptions. Votre charme et la beauté de votre personnalité vous offrent une popularité sociale et un succès dans les rencontres, dans les discussions ou les négociations. Vos relations, surtout les relations amoureuses, pourraient prospérer sous l'influence de ces énergies. De nouveaux amis peuvent se faire ou une nouvelle romance importante pourrait commencer. Mercredi après 14h, jeudi et vendredi pour le Québec. Et jeudi et vendredi pour l'Europe, la lune sera dans euh, votre dixième maison dans le cancer. faisant des trigones avec votre sixième maison. Vous serez méthodique, minutieux et diligent dans l'exécution de vos tâches et vos engagements quotidiens. Et personne ne peut critiquer vos moyens efficaces de gérer votre temps et la structure de votre horaire. Chez vous... Par contre, votre état généreux et bienveillant pourrait être une invitation aux parents ou aux belles-mères d'intervenir dans votre vie, dans vos décisions à propos des enfants ou dans vos achats ou même peut-être euh, dans euh, vos relations avec vos amis. Écoutez les opinions, mais suivez votre intuition, elle vous guidera dans la bonne direction. Samedi et dimanche, la lune sera dans euh, le lion, votre onzième maison, et une pleine lune aura lieu dans cette maison dont j'ai parlé en détail dans les prévisions mensuelles du mois de février. Pour la nature du temps, euh, durant cette fin de semaine, euh, elle serait orientée vers les réunions d'amis ou de famille, des bons moments pour visiter ou recevoir, organiser des réceptions ou des soirées, ou tout simplement aller au cinéma avec les amis ou les membres de la famille. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers euh